Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de location compte durée, on va parler d'Airbnb, mais on va surtout parler de frais de ménage. Quels frais de ménage on doit absolument mettre en place dans nos locations compte durée Sur quel principe, sur quelle base on doit le calculer Mais c'est surtout, et au moment où je tourne cette vidéo, c'est en pleine période d'inflation, c'est en pleine période où... Eh bien, on a un pouvoir d'achat qui est en train de se dégrader. Hein. Et du coup, concrètement, eh bien, quels sont les frais de ménage aujourd'hui qu'on doit pratiquer Et je pense aussi parce qu'il y a une vague de protestations qui a eu lieu notamment aux états unis où des, euh, justement, des voyageurs se sont plaints tout simplement près d'Airbnb d'avoir des frais qui étaient juste euh, absolument euh, catastrophes, énormes. Hein. Entre les frais donc, de réservation de la plateforme, on le sait, ils sont de 18%, mais également aussi les frais de ménage. Et certains même se sont plaints que même quand il y avait des frais de ménage, il fallait quand même que le voyageur eh bien, euh, fasse quand même quelques tâches, notamment peut-être eh nettoyer euh, la, la vaisselle, peut-être pour certains tons de la pelouse, qui était assez, euh, assez surprenant et assez marrant, euh, ou alors tout simplement eh bien, changer les draps ou lancer des machines, etc. Et du coup, bah, forcément, le voyageur ne comprend pas très bien. Il se dit que, bah, à l'hôtel, quand il réserve une nuit d'hôtel, il paye un prix à la nuitée. Il n'y a pas de frais de ménage supplémentaires à considérer. Alors qu'ici, dans nos locations durée, aux durées, eh bien, il y a des frais de ménage qui sont en train de s'appliquer et qui sont de plus en plus importants. Et c'est vrai, il faut bien le reconnaître. On va bien entendu répondre tout ça dans cette vidéo. On va regarder ça ensemble précisément. Et petit teaser, tu vas voir que peut-être que la solution est tout autre. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de réfléchir à combien je vais facturer les frais de ménage, eh c'est peut-être réfléchir à une autre solution. Mais on va en parler dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. Tu vas activer la petite clochette, comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'argent, c'est vrai, je te parle d'immobilier, je te parle d'investissement locatif, je te parle de location, compte durée, tout ce qui est lié autour de la sous-location, la conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si tu veux toi aussi te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, avec des résultats rapides, sans crédit bancaire, je précise bien, eh bien, je t'ai préparé deux formations disponibles dans la partie description qui vont te permettre d'une part de te lancer dans l'immobilier, toi aussi, sans être des banques. Tout simplement en faisant ce qu'on appelle de la sous-location professionnelle immobilière de façon légale. Mais tu peux aussi démarrer ton business tout simplement en accompagnant des propriétaires qui aujourd'hui ont des appartements en location compte durée. L'idée, c'est de les accompagner. Et ça, c'est à travers une conciergerie d'appartements. Et tu vas voir, tu pourras avoir des résultats très rapides. Et pour le coup, tu démarres complètement de zéro. Tout ça, je t'en parle dans ces formations que tu découvres tout en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de ménage. On va parler de location compte durée. Alors, c'est vrai que, aujourd'hui, très clairement, alors, c'est aussi, j'ai vu pas mal de, de postes par rapport à ça. Alors, déjà, j'en ai vu aux États-Unis, où il y a eu une vague de protestation, et eh bien, des voyageurs qui se plaignent de plus en plus de payer des frais de plus en plus importants. Et au regard de ça, on leur demande quand même de réaliser certaines prestations, certaines tâches dans le logement. Et là, du coup, ils comprennent plus. Ils se disent, mais c'est pas possible. On nous réclame de plus en plus de frais. Mais en plus, il faut qu'on participe de plus en plus. Alors qu'à l'hôtel, on nous a jamais demandé de faire telle ou telle action dans le logement. Je viens dans l'hôtel, je m'en vais et tout est fini. Euh, J'ai pas envie d'entendre ou que quelqu'un me dise « Vous devez faire ci, vous devez faire ça. » Et en plus de ça, je dois payer des frais. Ce que je peux comprendre, parce que le truc, c'est que il faut vraiment qu'aujourd'hui quand vous voyez votre business, vous positionnez vous en tant que chef d'entreprise, en tant que personne responsable qui a du coup à des coûts, à des frais, à une organisation à mettre en place bien évidemment, mais il faut aussi se mettre du côté du client. Qu'est-ce que le client est prêt à accepter, à payer Et c'est bien là le problème. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en pleine inflation. Euh, on est tout simplement, euh, bah, aujourd'hui, on a une perte du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que l'ensemble des contribuables dans le monde entier ont clairement une perte de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, en France, c'est assez significatif. On voit bien que les gens ont de plus en plus de mal, même à manger, hein, à tout simplement à, à remplir leur frigo, parce qu'ils ont cette baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation, notamment, liée aussi à l'augmentation eh des matières premières. Et du coup, ça s'en se re, ressent fortement derrière bah, sur la, les, les achats de, euh, voilà, de, euh, pour manger, etc. Mais du coup, forcément, le budget voyage, le budget dépense lié eh peut-être à, à de l'hébergement touristique, enfin lié à, à peut-être à des vacances que, vous, que les voyageurs souhaitent réaliser, eh bien forcément, ils regardent aujourd'hui et ils, ils consultent tout simplement des différentes plateformes type Airbnb, type Booking, type Abritel, ou aussi, et aussi, ils comparent avec les hôtels. Et d'ailleurs, il y a une grosse vague de protestations deux personnes qui se disent bah finalement l'hôtel c'est pas si mal parce qu'au moins il n'y a pas tous ces frais il n'y a pas toutes ces tâches que je dois réaliser je viens dans mon logement je m'en vais et la, la la situation est terminée et c'est vrai que d'autant plus quand on est euh, soit en déplacement professionnel ou soit si on est dans un cadre et eh bien euh, voilà on vient passer quelques jours dans un dans un lieu on n'a peut-être pas forcément envie de passer du temps à faire ça. On a loué un logement justement pour avoir cette tranquillité et puis pour avoir peut-être aussi le petit déjeuner quand on est à l'hôtel eh bien qui nous attend le matin. Et c'est vrai que du coup, c'est ça que cherchent les voyageurs. Donc, il ne faut pas oublier déjà dans un premier temps, qu'est-ce que cherchent les voyageurs Les voyageurs cherchent du confort, et cherchent bien évidemment à faire le moins de choses possible dans le logement. Ils viennent pour dormir point barre ou consommer tout simplement peut-être les différentes prestations que tu proposes dans ton logement. Donc ça, c'est un fait, c'est bien réel. Deuxième chose également, eh bien aujourd'hui, on a une baisse du pouvoir d'achat. Ça veut dire que les personnes ont de moins en moins d'argent, très clairement, pour voyager, pour se déplacer. Et ils regardent et ils comparent de plus en plus. Et c'est sûr que si toi aujourd'hui tu as un logement, peut-être que tu loues 40-45 euros la nuit et que derrière tu as 40-45 euros de frais de nettoyage, bien évidemment, ça va porter la nuitée à 90 euros. Alors moi je disais tout le temps, et c'est vrai aussi, que plus les frais de ménage vont être assez élevés, plus quelque part ça favorise les réservations plutôt moyennes, enfin, les réservations plutôt longues. Et nous, quand on fait ce type de business, dans un souci économique, dans un souci d'organisation et dans un souci aussi de. De, de comment dirais-je de, de revenus passifs mais l'idée c'est que ça, ça soit le moins chronophage possible. Bah justement nous on cherche à avoir des réservations qui soient les plus longues possibles et plus les réservations seront longues, moins derrière nous ça sera chronophage bien évidemment. donc c'est vrai que plus les frais de ménage vont être élevés, plus naturellement tu vas aller chercher plutôt ces réservations plutôt longue durée que des courtes durées. Donc ça c'est un fait. Mais aujourd'hui force est de constater que les frais de ménage, si tu veux rester une nuitée pour un voyageur ou deux nuitées dans un Airbnb, ça devient très compliqué. Et moi, le premier, généralement, quand je prends une nuitée ou deux nuitées, j'ai plutôt tendance à favoriser des logements type hôtel. Donc, c'est pour ça que j'avais toujours dit aussi que bah, finalement, il n'y a pas une réelle concurrence entre nous parce qu'on a un mode opératoire qui est complètement différent. Et peut-être que les hôtels, eux, vont chercher des locations à la nuitée alors que nous, on va peut-être plutôt aller chercher des réservations plutôt de plusieurs nuitées, voire à la semaine, voire à la quinzaine, voire au mois, voire même parfois plusieurs mois. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais il faut mettre aussi en parallèle derrière eh bien, le coût, hein, l'explosion des coûts. Et aujourd'hui, bah, voilà, si, certains vont dire que bah, c'est aussi valoriser le travail, c'est-à-dire de... Euh, tout simplement bah, de facturer euh, les frais de ménage et eh bien à la réalité euh, liée et eh bien euh, donc aux personnes qu'on emploie parce que on entend un petit peu de tout là-dessus hein. euh, c'est à dire qu'il y a des personnes qui, qui par exemple qui, qui travaillent avec des aides ménagères euh, qui vont payer au black donc qui vont payer 10 balles par ci 10 balles par là mais ça c'est pas une solution pérenne c'est juste une solution bah, de paiement au black qui est interdite qui est illégale en France moi aujourd'hui nous on a des bah, soit des auto entrepreneurs donc c'est des personnes qui nous disent bah voilà moi je prends tant de l'heure » ou tout simplement c'est des salariés qu'on a dans mon entreprise et qu'on paye tous les mois et bien entendu qu'on rémunère eh bien avec une rémunération décente liée à l'activité. Donc ça forcément ça représente un coût, donc en règle générale à l'heure on va être entre à peu près 17-20 euros de l'heure, c'est les coûts réels. Hein. Et en plus de ça va s'ajouter eh bien les frais de blanchisserie parce que des petits entrepreneurs ou tout simplement des, euh, des petits euh, investisseurs qui font peut-être chez eux, euh, qui ont peut-être un ou deux logements, vont être tentés effectivement d'utiliser leur machine à laver, d'utiliser leurs leur euh, eaux, l'eau de leur logement principal pour réaliser ces missions-là. Donc forcément, ils ont un coût moindre. Mais aujourd'hui, si toi, tu es en mode professionnel, tu es en train de professionnaliser ton activité, bah forcément, tu es en train de t'organiser pour faire ce genre de choses. Et là, tu ne peux plus jouer comme ça en mode « je le fais chez moi ». Et encore, tu n'as pas réellement le coût réel parce que tu ne sais pas réellement combien tu vas dépenser entre les produits, entre la consommation d'eau, entre le temps aussi que ça va te prendre, entre la vétusté de la machine. Tout ça, tu l'intègres pas réellement dans ton calcul. Donc en fait, tout est faussé depuis le départ. Alors que quand tu es professionnel, bah, tu as mis en place, place une organisation et là bien évidemment tu as un coût réel hein, réel au set de linge donc nous on sait par exemple qu'un set de linge par exemple pour une, une chambre bah ça va être à peu près 7,50 euros hors taxe et du coup ça vient s'ajouter effectivement au temps de travail que tu as rémunéré et donc forcément on arrive très rapidement à des 30 euros minimum de, de, de frais euh, comment dirais je liés aux prestations de ménage voire même parfois plus cher que ça autre chose aussi que je veux préciser pour euh, euh, comment dirais-je, aller dans le sens que les frais de ménage, bah, aujourd'hui, on n'a pas, pas le choix que de les facturer au cours réel, c'est aussi la TVA. Parce que bien évidemment, on doit appliquer la TVA. Si tu es aujourd'hui une société de conciergerie, tu n'as pas le choix. Hein, tu es obligé de facturer la TVA. Et si tu es investisseur IMO et que tu délègues la partie ménage, forcément, la conciergerie a intégré la TVA qui est quand même mine de rien de 20%. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a des frais de ménage qui sont globalement élevés, mais c'est aussi lié eh bien, à la conjoncture économique, lié aujourd'hui aux coûts réels qu'on a à supporter. Et vu qu'on est sur une phase d'inflation, vu qu'aujourd'hui, eh les prix tout a tendance à s'envoler, bah forcément, ça se répercute sur les frais de ménage. Mais qui, in fine, va payer le ménage bah, C'est bien le voyageur et qui lui-même a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui dégradé. Donc, on a un voyageur qui a un pouvoir d'achat dégradé, et en plus de ça, on a une augmentation des frais de ménages. Donc, il y a un vrai problème. D'accord? Dans la balance, il y a vraiment un vrai souci, quoi. Donc, l'idée, toi, en tant que professionnel, c'est de trouver la juste valeur pour que, du coup, ça puisse être accepté et supporté par un voyageur, mais que, toi également, tu ne sois pas perdant sur les frais ménages. Parce que sinon, ça remet complètement ton business en compte, en, en considération. Et j'ai envie de te dire, malheureusement, ça veut dire que, économiquement, ton business n'est pas rentable. Donc, Maintenant, on va essayer de voir ensemble un petit peu les différentes solutions qui s'offrent à nous, parce qu'on a d'un côté le voyageur qui, on sait, il est de moins en moins content à payer des frais de ménage parce qu'il cherche à optimiser son budget. C'est aussi bah toi aussi, je pense que tu es voyageur, donc essaie de te mettre dans la place du voyageur à un moment donné. Forcément, tu cherches aussi à baisser ton coût, ton coût réel de réservation, et plus la réservation est courte, plus l'impact ménage est fort. Et donc indirectement, c'est favorisé eh le, le business hôtelier. Mais pour moi, je trouve qu'on est complémentaires. Maintenant, ça, c'est un autre sujet et je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo-là, bien évidemment. Puis, on n'est pas là pour faire de la polémique ou autre. Mais voilà concrètement, moi déjà, ce que je pense par rapport à ça. Pour moi, on est clairement complémentaires. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Donc, on a d'un côté les voyageurs qui, eux, bah, souhaitent à payer le moins cher possible les frais de ménage. Donc, c'est toujours pareil. C'est quand on propose des offres, peu importe le business que tu fais, c'est toujours… Avoir certes d'un côté le modèle économique de, ta, de ton activité et en face de ça, quel est le coût réel que peut accepter eh bien, ton client. Donc là, ton client, c'est le voyageur. On le sait, le voyageur aujourd'hui a une baisse de son pouvoir d'achat et donc a envie de, de payer de moins en moins cher les frais ménages. D'ailleurs, très, très fréquemment, il nous demande s'ils si ne peuvent pas le faire ménage à notre place, etc. Sauf que quand tu es organisé euh, d'une certaine manière, ça, c'est pas vraiment euh, réalisable. Donc, on a cette problématique-là et on a aussi, nous, de notre côté, la vraie problématique qui est l'augmentation du coût. Le SMIC a été revalorisé, mais c'est normal aussi. D'ailleurs, il n'a pas été revalorisé quelque part à la hauteur de l'inflation, mais il a été revalorisé quand même. Euh, et on sent que la nouvelle tendance sur 2023 est clairement euh, pas du tout favorable à ce que les prix, au contraire, aient tendance à baisser. Au contraire, les prix vont avoir tendance à augmenter. Donc, qui, qui à un moment donné, va payer C'est bien le voyageur. Donc, et mais on sait que le voyageur n'a pas le pouvoir d'achat. Donc, il y, a, il y a une vraie problématique aujourd'hui. Il y a une vraie problématique à régler. Alors, comment faire euh, Nous, on a identifié, et j'ai identifié, et on est en train de le mettre en place, on a identifié réellement deux solutions. Et je pense particulièrement, euh, eh bien euh, comment dirais-je, plutôt aux conciergeries, mais je pense aussi aux investisseurs IMO qui passent par les, une conciergerie. C'est leur proposer, leur suggérer peut-être eh bien d'autres solutions. Quelles sont-elles Il y en a deux. Pour moi, deux nouvelles solutions sur lesquelles il va falloir, alors qu'on va mettre en place et que bien entendu, je vais te, je vais argumenter et que je vais essayer aussi de te faire des retours réguliers cette chaîne YouTube, bien évidemment. La première solution, ça va être déjà, pourquoi pas, de dire aux propriétaires, bah, écoutez, nous en tant que conciergerie, on passe par des auto-entrepreneurs et bien tout simplement, plutôt que la facture nous soit adressée à nous, eh bien, la facture va vous être adressée à vous, c'est-à-dire que cette facture-là va vous être adressée et vous allez lui régler directement. Pourquoi Tout simplement parce qu'on évite déjà la TVA, tout simplement parce que les auto-entrepreneurs en règle générale ne sont pas la TVA. Donc, ça veut dire que la facture euh, réelle de leur coût, bah, c'est la facture qui est envoyée et qui sera payée par le propriétaire. Alors que quand il passe par nous en tant que conciergerie, bah nous, bien évidemment, on va répercuter cette facture. Et on va très certainement peut-être même appliquer un tout petit coefficient de marge parce que derrière, on ne peut pas non plus travailler complètement à prix coûtant. Ce n'est pas possible. Donc peut-être qu'il y aura une toute petite marge légère qui va être appliquée, premièrement. Et c'est aussi que derrière, il y a la TVA qui va se rajouter parce que ton entreprise est très certainement la TVA. Et donc plutôt que de faire passer une facture que tu vas derrière quelque part refacturer à ton propriétaire, autant la faire en direct. Alors ça a son lot d'avantages comme je viens de le dire là, mais ça a aussi un lot d'inconvénients puisque bien évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le propriétaire est en contact direct avec l'auto-entrepreneur. Donc ça veut dire que c'est aussi indirectement peut-être lui donner la possibilité au propriétaire de, à terme travailler plutôt en direct avec lui plutôt que travailler via notre société. Donc ça, faut essayer de le couvrir juridiquement faut essayer de, et ça va te pousser à mettre en avant plutôt bah, toi ta zone de génie, hein, ta zone de compétences qui est de faire développer le chiffre d'affaires, qui est de répondre aux voyageurs de manière très rapide, qui va être de régler tous les petits soucis, les petits tracas dans le logement. Tu vois, tout ça, va falloir que vraiment, du coup, tu sois. Parce que si d'un côté, tu, euh, comment dirais-je, tu, euh, tu transfères, eh bien, cette compétence que tu avais dans ton entreprise via des sociétés partenaires que tu transfères en direct aux propriétaires, ça veut dire que les autres domaines de compétences que tu as, tu dois monter en valeur. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, ça veut dire que pour toi, il faut vraiment que tu repenses bien à ton modèle économique. D'accord euh, autre chose aussi, sur un plan juridique, hein, bah, tout simplement, le ménage est supporté par un auto-entrepreneur, donc il travaille en direct. Donc C'est-à-dire que toi, tu n'es plus responsable directement de la prestation de ménage, c'est plutôt l'auto-entrepreneur qui est responsable vis-à-vis -vis du propriétaire. Donc ça, c'est des points à affiner, à discuter avec le propriétaire, mais tu vois, c'est quand même une première solution. La deuxième solution, et c'est celle-ci euh, sur laquelle on va très certainement travailler, c'est que vu qu'aujourd'hui, on sait que les voyageurs ont une perte de pouvoir d'achat et on sait qu'aujourd'hui, ils cherchent au contraire à faire des économies. Eh bien, Est-ce que la solution, c'est pas plutôt de leur dire bah, « écoutez, nous, on va vous proposer une autre solution, c'est que les ménages, c'est vous qui les réalisez, mais par contre, vous ne payez pas de frais de ménage. C'est-à-dire que les frais de ménage sont totalement gratuits. Le linge, même chose, vous allez apporter votre linge ou bien si vous le souhaitez, on mettra à disposition dans le logement un set de linge tout prêt que vous pourrez tout simplement mettre sur votre lit. Ça veut dire que concrètement, le voyageur aujourd'hui a la possibilité, et eh bien de ne ou alors l'autre chose que tu peux faire aussi, c'est lui dire voilà, si vous ne souhaitez pas faire le ménage, eh bien on pourra le réaliser, bien évidemment, mais il faudra nous le dire en amont. Donc l'idée si tu veux c'est donner toujours la possibilité que tout soit fait pour lui mais ça doit être un échange qui doit être fait en amont ou peut-être la veille du départ pour que tu puisses t'organiser. Mais c'est surtout que de base, plutôt que de facturer systématiquement un frais de ménage et des frais de linge, bah, c'est dire aux voyageurs, effectivement, il y a la possibilité, au départ, vous ne les réglez pas. Donc, mais on part du principe que c'est vous qui faites le ménage et c'est vous qui gérez votre linge. Bien évidemment, il y a quand même la solution qui sera proposée où ils peuvent régler les frais de ménage en sus. Et bien évidemment, euh, du coup, la prestation sera quand même réalisée. Alors ça veut dire, donc il y a un avantage certain par rapport aux voyageurs, parce que du coup, pour certains, ça va être plutôt intéressant. Ils vont se dire, bah, au moins, c'est vrai que là, ça ne me coûte rien. Euh, et du coup, indirectement, vous, vous venez combattre le pouvoir d'achat, vous, venez... vous allez dans le sens du voyageur. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais ça veut dire que vous, derrière, il y a quand même une, une, une charge de travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir aller quand même vérifier le logement. Avant la remise en location, parce que même si le Voyageur vous dit j'ai fait le nettoyage, il faudra quand même très certainement repasser une petite demi-heure. Donc la demi-heure forcément aura un coût. Donc c'est à vous de l'intégrer quand même dans votre calcul, bien évidemment dans votre calcul notamment à la nuitée, pour que vous puissiez avoir votre retour sans investissement bien évidemment, euh, l'intégrer, mais c'est aussi euh, par rapport au linge, il va falloir mettre en place des sets et faire des contrôles, bien évidemment, par rapport à ça. Et c'est aussi et eh bien le facturer aux voyageurs. Donc tout ça, c'est du temps supplémentaire, vous, en tant que conciergerie, et euh, eh bien, à, à intégrer ou en tant que, que loueur. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez, vous supportiez une petite charge de travail supplémentaire qui va être de vérification et de facturation. En, en sus. Mais sachez que par exemple sur Airbnb, c'est très facile de réclamer des frais supplémentaires pour ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte Stripe ou, ou de prendre un règlement supplémentaire. Tout peut se faire depuis la plateforme. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, Airbnb, moi je suis assez assez fan. Après, vous pouvez très bien utiliser un Chain Manager qui va vous faire l'opération pour vous. C'est assez facile également, mais il y a un petit peu de paramétrage. Mais comprenez que ça, c'est une nouvelle solution qui peut être, à mon sens, peut être une alternative. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, euh, c'est un petit peu faire un retour en arrière. Oui, mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'aujourd'hui, le service a un prix. Et moi, qui ai quand même beaucoup voyagé, ce que je me suis aperçu, c'est que le service est lié à la main-d'œuvre. Et quand vous allez dans des pays où effectivement la main-d'œuvre n'est pas chère, il y a le service généralement. Parce qu'effectivement, on a les moyens humains à mettre en place pour réaliser les prestations et pour mettre en place les services. Mais aujourd'hui, le problème en France, c'est que euh, la main-d'œuvre coûte très cher. C'est un, un fait, ça coûte très cher. Les entreprises n'ont pas les moyens. Et c'est surtout que si l'entreprise, voulait mettre plus cher, c'est surtout que à la fin, in fine, qui va payer C'est toi, le consommateur. Donc, même si l'entreprise met les moyens, forcément, à un moment donné, tu auras le, le coût réel qui va être supporté par le client final et donc par le voyageur dans le cas précis en location, compte durée. Et vu qu'on sait qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est altéré, indirectement, ça revient à dire... Et je suis désolé de le dire, mais ça revient à dire qu'il y aura de moins en moins de services. Déjà en France, vous avez pu le constater, le service n'est plus là, il y a de moins en moins de services, on critique beaucoup, mais c'est juste que nous, en tant que consommateurs, on n'a pas les moyens de ce service. On n'a pas les moyens. Donc c'est soit on le comprend et on l'intègre, et ça veut dire que c'est un retour en arrière, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'on revient à l'époque des, des, des gîtes, euh, des gîtes de France, où effectivement, tu amenais ton linge, effectivement, tu faisais le ménage. C'est un retour en arrière. Mais malheureusement, c'est que la conjoncture nous amène à ça. Vu qu'on a de moins en moins de pouvoir d'achat, bah forcément, je pense, moi, que le voyageur va peut-être accepter aujourd'hui d'avoir un retour en arrière pour euh, retrouver du pouvoir d'achat. Et effectivement, si un jour ton logement, je reprends mon exemple, il est à 45 euros et qu'il n'y a pas de frais de ménage, au regard peut-être d'un hôtel qui effectivement va facturer 80-85 euros la nuitée, bien évidemment qu'il va prendre ton logement. Parce qu'il sait que derrière il n'y a pas de frais ménage et que du coup il va payer une frais à la nuitée qui va être très peu chère. Donc je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je pense que c'est une solution. C'est un retour en arrière, ce n'est pas du tout dans ce que je peux notamment communiquer très fréquemment, mais c'est aussi une vidéo qui est contextualisée par rapport à ce qui est en train d'arriver et par rapport au fait qu'à un moment donné il va falloir qu'on qu trouve des solutions. Pour que nous, on continue à avoir notre rentabilité et qu'au final, on vienne, et eh bien, aller dans le sens du voyageur et lui apporter du pouvoir d'achat. Et le voyageur, c'est toi. Hein c'est toi au quotidien. Voilà, les amis, sur cette vidéo, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à me lâcher le pouce bleu si c'est, enfin, le pouce vers le haut si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à, voilà, à vous me dire ce que vous en pensez de ça. Qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez, vous allez faire? Je sais que certaines personnes fonctionnent déjà comme ça. Et oui. Nous, on va le tester. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Je vous tiendrai au courant. Euh, N'hésitez pas à la partager, cette vidéo. Et puis, bah, moi, ce que je vous propose, c'est eh on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.